Perdansa, perdansa, perdansa, donc aujourd'hui on va s'occuper principalement du couple quand le couple est en position de danse moderne, c'est-à-dire quand le couple est fermé. Donc voilà, on s'installe comme ça, cap à cap, en face, le bras du cavalier tendu, le bras gauche, le bras droit de la cavalière. En général, on fait très très attention à ces bras-là. Pourtant, ce n'est pas eux qui commandent, ce n'est pas eux les plus importants. Les plus importants le plus important, c'est ce qui se passe dans le dos de la cavalière. C'est la main du cavalier dans le dos de la cavalière. Parce que c'est ça qui va faire la danse, c'est ça qui va faire la cohésion du couple. Per danza, per danza, per danza, danza, danza.